Moi, ce que j'ai pensé de cette BD, c'est que c'est génial, ça prend en compte euh, tous les régimes et les, les façons de se nourrir, comme euh, le carnivore, euh, la végétarienne convaincue. Et ça répond aussi à plein de questions que des étudiants comme moi se posent quand on veut réduire ou arrêter la viande. Et là, un, moi, je trouve que c'est un moyen simple, efficace et sans prise de tête d'avoir des infos là-dessus. Ce qui m'a plu, c'est que je me suis toujours retrouvée dans un des personnages. Pas toujours le même, mais c'était quand même très intéressant. Aujourd'hui, euh, je ne suis pas quelqu'un qui mange beaucoup de viande, euh, de là à dire que je suis végétarienne, euh, non, parce que quand même une bonne viande de temps en temps, c'est quand même plutôt cool. Mais euh, vraiment l'idée, en fait, de, dans la BD, de, de se dire que la viande va devenir un produit de luxe, où on connaît sa provenance, ou comment l'animal a été nourri, je trouve ça vraiment génial. Alors j'ai bien aimé la BD, euh, tout d'abord pour ce dessin, le type de dessin que j'ai beaucoup aimé. Et euh, le fait de se projeter dans le futur, c'est pas un simple débat sur comment s'alimenter euh, euh, dans le futur, mais c'était s'imaginer, se projeter euh, carrément dans le futur, ça qui m'a beaucoup plu. Et euh, sinon, euh, mon personnage préféré, c'est Edgar, tout simplement, puisque euh, je m'identifie à lui et son côté un petit peu euh, euh, rebelle, euh, contradictoire, et qu'il faisait avancer euh, les débats euh, dans la BD. Moi j'ai bien aimé Manger vers le futur parce que euh, déjà c'était super cool d'avoir euh, à lire un peu tous les jours. Ensuite c'était euh, très intéressant que ce soit complété par les stories où on pouvait donner son avis. Moi j'attendais qu'une euh, seule chose c'était pouvoir donner mon avis tous les jours. Puis, en plus je suis végétarien et du coup c'était chouette d'avoir une histoire où, on pouvait, où ça parlait de végétarien parce que c'est pas souvent le cas. Alors j'ai beaucoup apprécié lire la BD tous les jours. Je pense que mon personnage préféré c'est Anna parce que c'est la plus engagée du groupe et faut toujours une personne un peu engagée pour éveiller les consciences. J'ai trouvé la BD aborde bien tous les sujets liés à la consommation ou à la non consommation de la viande et toutes les problématiques associées. Euh, par contre j'aurais aimé que la DD parle un peu plus de, euh, des modes de consommation alternatifs comme le bio, le local, le, le braque. Parce que je pense que c'est des sujets aussi qui sont d'actualité et très intéressants à discuter. Le futur, c'est une BD qui m'a intéressée dès le départ parce que je trouve que ça répond très bien à toutes les interrogations qu'on a aujourd'hui sur l'alimentation, mais qui détermineront comment on manger dans le futur, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça avec euh, tout ce qui est problématique de changement climatique, nutritionnel, tout ça, tout ça. Et ça répond à beaucoup de questions et ça met aussi en lumière des interrogations qu'on peut avoir aujourd'hui et qui nous concerneront dans quelques années. Alors moi, j'ai bien aimé manger vers le futur. J'ai trouvé ça drôle et bien écrit. Et même si je suis végétarienne, je pense que c'était Edgar, mon personnage préféré. Concernant la BD, euh, j'ai adoré. Euh, ça m'a fait poser plein de questions, que, dont lesquelles je ne m'étais jamais posée. Et en plus, avec les collègues de bureau, ça suscitait des débats qui étaient très intéressants. Par contre, le petit bémol, c'est que je trouvais qu'il y avait des sujets qui se répétaient, comme euh, la consommation végétarienne. Et euh, j'ai adoré euh, le personnage Edgar. Qui était pour moi celui qui apportait le plus à des BD. Euh, manger vers le futur, alors c'est une super BD parce qu'on euh, enfin, se pose plein de questions sur notre alimentation, surtout quand on est jeune. Est-ce qu'on doit manger local, est-ce qu'on doit manger bio, euh, etc. Et, euh, et là, avec cette BD, ça pose bah, ces questions-là euh, avec un fond scientifique, ce qui fait qu'on sait tirer un peu le, le vrai du faux. Et, euh, et les personnages sont super caricaturaux, donc ils, ils forcent en fait à à se poser les bonnes questions euh, sur euh, est-ce qu'on doit manger euh, moins de viande, etc., etc. Chaque épisode a un peu son objectif, donc euh, voilà, ça pose plein de bases. Et puis après, c'est à ceux qui le lisent de tirer un peu les conclusions et essayer d'aller voir un peu ailleurs, et je trouvais que c'était super bien pour ça. quoi.